Bonsoir, oui aujourd'hui je vous retrouve avec un swag de ouf et euh, une combi licorne à mourir hein, voilà, elle est trop belle. C'est un peignoir hein, je suis en peignoir, tout va bien Mais euh, j'avais envie de vous faire une vidéo un peu, un peu, un peu cocooning. Euh, une vidéo où on va parler d'amitié toxique Avant ah, toute chose, euh, j'ai filmé cette vidéo à la suite de ma vidéo de Noël Le même décor, la même euh, truc, j'ai juste envie de changer de tenue pour faire van que euh, j'avais tourné un autre jour Mais on sait tous qu'on est toutes des mythos, donc euh, voilà, et pas des michtos hein, des mythos Change de pote, change de pote, change de pote So the butt. Aujourd'hui on va aborder ensemble les amitiés toxiques, c'est un sujet où vous avez demandé beaucoup beaucoup de conseils. Alors on va parler de, de l'amitié toxique déjà, on va expliquer ce que c'est. Alors dans votre vie et là il y en a plein qui vont ouvrir les yeux déjà de base à la première partie de la vidéo, dans votre vie il y a deux sortes de personnes. Il y a des personnes qui sont là tirées vers le haut et d'autres qui sont là pour vous tirer vers le bas. On va parler de, de gens qui sont positifs déjà, il y a des gens qui vont être là toujours pour vous aider, qui vont être là quand vous allez pas bien, pas seulement quand vous allez bien, il faut être là dans les deux moments Si la meuf elle est là. Que quand tu vas bien ou le mec c'est qu'il y a un problème déjà de base hein. les amis c'est comme le mariage hein. c'est dans le bon et dans le mauvais sinon c'est pas des vrais amis déjà de base ensuite il y a une personne qui va pas euh, bon qui va peut-être te donner des conseils hein, ça change pas qui va peut-être te dire ça j'aime pas ça fait pas ça et même qui va des fois bah, vous rentrer dedans parce qu'elle est pas d'accord et en désaccord avec ses principes etc elle a le droit d'être une personne positive c'est pas une personne non plus qui vous suit dans tous vos délires en mode tu veux sauter sans parachute vas-y non si elle voit que ça va pas elle a le droit de vous le dire c'est le but d'une amie c'est de, de vous conseiller sinon ça s'appelle plus une amie ça s'appelle un, un toutou si elle dit tout ce que vous voulez comme vous voulez si vous lui dites je saute en parachute et qu'elle vous dit oui là non plus c'est pas une bonne amie c'est dangereux danger de pote ensuite c'est des personnes qui vont toujours voilà essayer d'être là qui vont essayer de vous valoriser qui vont vous donner voilà des bons conseils qui en public ne vont pas passer leur temps à vous vous piquer etc bon bref avec qui vous avez vous rigolez etc avec qui vous êtes bien en fait et par de là il ya les mauvais les mauvais amis donc les relations un peu toxiques c'est les gens qui vont vous écrire seulement quand ils ont besoin de vous ou quand ils ont besoin d'informations ou quand voilà mais jamais pour prendre de vos nouvelles alors eux euh, ils peuvent être là quand vous êtes bien euh, ok quand vous êtes pas bien ils vont dire ouais tu Casse les couilles, t'es jamais bien, nanalalanal. Bon déjà voilà, c'est des gens qui vont être de mauvaise humeur, quand vous allez leur vous, vous allez les voir, vous allez pas être 100% à l'aise. Vous voyez, il y a deux moods différents, deux feelings différents, il y a des personnes à qui vous êtes bien, genre avec qui vous pouvez péter limite, euh, genre leur dire tu pus de la gueule, t'es moche, etc. Mais vous savez que c'est pourri. Et il y a des personnes qui en outre de ça sont très. Euh, vous sentez pas 100% à l'aise avec eux. Vous savez que vous êtes un petit peu sur la retenue. Déjà, ça c'est mauvais signe parce que un ami, euh, c'est pas la peine d'en avoir 300, Je vous le dis direct, euh, surtout quand on est jeune, on a l'impression qu'avoir des amis, c'est avoir 300 amis, etc. Les gens populaires et tout ça euh, dorment aussi seuls que les gens pas populaires le soir hein, genre euh, ne vous inquiétez pas le but c'est pas euh, un concours des amis c'est pas le but d'en avoir 300 c'est d'en avoir quelques uns moi j'en ai très très peu à l'âge que j'ai hein, très peu que j'ai gardé depuis des années mais c'est des gens avec qui je suis 100 à l'aise il n'y a pas de, de, de mal à l'aise avec eux c'est pas forcément non plus des gens que j'appelle tous les jours mais euh, c'est des gens avec qui je suis à l'aise ceux avec qui vous êtes un tout petit peu mal à l'aise et que vous n'arrivez pas à être vous-même quoi demandez-vous pourquoi vous êtes amis avec eux est-ce que c'est parce que peut-être que c'est quelqu'un de populaire et c'est stylé d'être ami avec quelqu'un de populaire voilà c'est les questions à ce pourquoi vous n'êtes pas à l'aise avec cette personne et pourquoi vous n'êtes pas 100% vous vous avez peur qu'elle vous juge mais si elle vous juge du coup c'est que c'est pas une bonne amie etc alors pourquoi traîner avec une personne comme ça et puis il y a quand même les entre deux les gens qui sont à la fois positifs et négatifs et vous savez pas trop où les placer bah eux c'est un autre problème je l'ai toujours pas réglé dans ma vie donc euh, on les laisse là je connaissais une fille euh, que je connaissais depuis longtemps et une fille très bien je peut-être qu'elle regardera cette vidéo peut-être pas mais c'est une fille très bien j'ai rien à lui reprocher etc mais nous avons nous avons deux façons de voir la vie de faire de paraître de comparaître d'être avec les gens qui sont totalement différentes. Moi, faut savoir que j'ai un grand frère et un papa qui ont été très taquins avec moi depuis que je suis gamine. Genre vraiment. Voilà, ils ont toujours été à m'emmerder, à me plein de trucs comme ça. Ça fait qu'aujourd'hui, en grandissant, j'ai euh, un second degré qui est énorme. Et euh, voilà, j'ai pas de, de... j'ai pas de barrière en fait. J'ai tellement été taquinée que mes potes, on se taquine en mode petit pic. Bon, donc ça reste pas tout le temps ça, mais des fois, voilà, on s'envoie des petits pics. Cette personne, en fait, elle est pas du tout comme ça. Et elle apprenait mes petits blagues comme des attaques personnelles. Et du coup, ça fait qu'entre nous, c'est créé un fossé. Et j'ai commencé à lui en vouloir parce que bah il y a plein de choses qui m'insupportaient chez elle et il y a plein de choses qui l'insupportent chez moi mais en fait c'est pas elle le problème c'est pas moi c'est juste qu'on n'est pas compatibles amicalement parlant et je me suis demandé pourquoi tu restes avec et je me suis que je restais avec parce qu'on avait des amis en commun et qu'on avait été on était un, un groupe et que du coup voilà et du jour en main j'ai bon j'ai craqué des fois moi euh, je dis rien moi je suis le genre de meuf je dis rien je dis rien je dis rien et un jour je pète un câble et là je me venge de tout ce qui s'est passé pendant moi voilà. donc j'ai pété un câble on a discuté ça a pas collé ça a pas matché on se entend pas on est pas d'accord elle non plus était pas 100% à l'aise avec moi j'étais pas 100% à l'aise avec elle et bien voilà après, est-ce que j'avais vraiment envie qu'elle soit 100% à l'aise avec moi Est-ce que j'avais vraiment envie parce que finalement je savais qu'on était. J'en sais rien, en tout cas on n'est plus amis aujourd'hui. J'ai sorti de ma vie et tout le monde m'a dit mais t'es fou, ça fait quand même 5 ans que tu la connais, etc. Mais aujourd'hui j'ai plus le temps. J'arrive à un âge où j'ai le temps et que quand je m'aperçois qu'une personne, elle est là euh, mais qu'elle te rend pas heureuse, pourquoi on s'entoure Une personne qui passe son temps à dire oh gna gna, oh il fait, oh il pleut, oh non oh j'ai pas envie de faire ça, oh gna gna, moi ça m'énerve, je suis une fille très positive. Après, il y a des gens qui aiment bien ce genre de personnes, hein mais moi je suis une fille très positive, qui va toujours vers le positif, et je peux pas pourrait de, de gens négatifs. Hein. Voilà, après il y a, y a des gens, il y a des filles, par exemple, la fille populaire, etc. Et, et peut-être qu'elle va vous traiter à vous un petit peu comme un chien, mais derrière il y a des gens qui la traiteront comme un chien aussi. Hein. Je vous le dis de suite, on se fait tous par un, comme un chien à un moment de votre vie, que ce soit en amour, en amitié, au bout d'un moment il y a toujours un dominant et un dominé, et vous passerez toujours par les deux paliers. Pensez à ça, euh, donc ne soyez jamais une grosse connasse et ne soyez jamais enfin trouvez un juste milieu Mais euh, voilà, donc il faut commencer à, à se poser des questions sur est-ce que c'est vraiment mon ami, pourquoi c'est mon ami, <coughs> qu'est-ce que cette personne m'apporte en fait en tant que personne. Bon, faut pas dire c'est mon ami donc il est obligé de m'apporter quelque chose. Hein. Mais que, en tant que personne, qu'est-ce que cette personne vous apporte de la bonne humeur, des rires, pas forcément matériellement. Hein. Après, il y a de tout. Il hein. y a des gens qui sont plus intéressés par le matériel. Pas là pour juger, mais euh, humainement parlant, tout. Vous, non, peut-être même non. Surtout humainement parlant, demandez-vous. Parce que matériellement parlant, faut pas s'arrêter au matériel. Même si par exemple aujourd'hui vous voulez quitter votre copain ou votre copine mais que vous restez à cause du matériel, partez. Ça sert à rien. L'humain passe avant tout. Donc quand vous avez un peu percé à jour ce genre de bah sortez-les votre vie. Dites-leur tout ce que vous avez sur le cœur et sortez-les sortez -les votre vie. C'est le conseil du jeu. Non mais ouais c'est tout ce qu'il vous avez à faire parce que ces personnes ne changeront jamais. Elles vont peut-être revenir, elles vont peut-être dire excuse-moi, nanana, vous allez peut-être leur laisser une deuxième chance, est ce que vous faites bien est ce que vous faites pas bien. Moi j'ai appris qu'il ne fallait pas laisser une deuxième chance dans la vie, mais ça c'est encore un autre débat, donc si vous en avez besoin faites-le. Mais lui en laissez pas trois ou quatre. Trois ou quatre c'est que c'est pas du tout une bonne amie, euh, comme votre copain, si ou votre copine elle vous tombe 3 ou 4 fois, c'est que c'est pas vraiment une bonne copine non plus. C'est qu'il y a un problème. Pas forcément que c'est une mauvaise fille, enfin, ça dépend de l'histoire, mais c'est qu'il y a un problème dans votre couple. Bon, voilà. <rire> parce qu'une fille ou un garçon peut être très infidèle avec quelqu'un comme très fidèle avec quelqu'un d'autre. Bon ça c'est encore un autre débat sur l'amour. Mais voilà, vous trouvez ces personnes, vous les sortez de votre vie et vous faites le tri. Parce que franchement, du négatif dans la vie, vous allez voir qu'en grandissant... Voilà, alors si vous pouvez le faire de suite, faites-le maintenant. Entourez-vous de positifs pour être positif. Et faites ce que vous aimez le plus au monde J'ai grandi, je vous dis que j'ai pas, pas gardé énormément d'amis. Voilà, moi personnellement, ma meilleure amie, je l'ai depuis plus de 11 ans et je la casse dans la catégorie du milieu. Je sais pas si je en positif ou en négatif, c'est très compliqué, puisque là ça commence à faire 11 ans. Ensuite, j'ai Edouard et Théo qui sont dans la case du positif, eux, euh, vraiment, il a pas de problème. J'ai des anciennes potes d'études sub depuis 3-4 ans, ben je la place dans les amis positifs. sur la mesure de ma vie, il y a des gens que tu rencontres, que tu vois plus, etc. Après les vrais amis, c'est ceux qui sont là depuis longtemps. Après, t'as les connaissances, etc. Mais que ce soit Connaissances, amis, etc. Entourez-vous de positif, c'est le plus important à retenir dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à me dire les sujets que vous voulez que j'aborde, notamment en amitié, en cours, etc. Je vous les mets en petit commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Change Ciao de pote, change de pote, change de pote, change de pote, du